Ça va, merci et vous Bravo. Bon, ça fait combien de temps que ça dure, ça C'est bon, j'avais compris. Hein C'est une question de principale. Non, il n'est pas tout à fait prêt. Mais comment ça Pas tout à fait prêt de quoi là, Marcel Jonte pas là-dedans. Hein. Même pour vous. Non. Fais-le. Bon voilà, ça c'est fait. Ouais, pourquoi pas J'arrive pas à y croire. Voilà, pourquoi tu es chaud. Pragmatique Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis Y entrer, tu dois. C'est trop gros. J'y arriverai pas. La taille importe peu. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Eh bien, tu ne le dois pas, car mon allié est la force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure. Et nous relier, sentir la force autour de toi. Et la motivation, elle peut pas signer pour vous, là Oh putain Oh le monde oh, ça fait du mieux, ça C'est bon, ça. C'est bien C'est bon, ça. C'est bon Il l'appeler faut l'appeler